à tous. Bonjour, bonjour. bonjour. Alors on vient d'apprendre, Katie et moi, qu'on était co-modérateurs et donc je propose, hein, on a déjà un peu discuté très très très brièvement avec Katie, que vous vous présentiez, euh, qu'on se présente par ordre alphabétique. Et il me semble que Katie c'était Anthony. Hein. Oui. Ah. Euh, bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Euh, du coup, pour me présenter euh, brièvement, je m'appelle Anthony Boulanger. Euh, J'écris dans les genres d'imaginaire depuis quelques années, euh, que ce soit des, euh, des nouvelles principalement, euh, quelques romans également. Et mes thématiques de, de prédilection sont les oiseaux, les golems, la mythologie. Euh, J'écris pas mal de fantaisie. Euh, et quand j'ai l'occasion de se présenter, bah, je fais des incursions un peu en science fantaisie en particulier. D'accord. Science fantaisie, je pense qu'on va y revenir quand même, ça me paraît intéressant. Personne suivante, par ordre alphabétique, ça serait Guillaume, si vous ne m'abuse Oui, je crois que c'est moi. Bonjour à tous. Donc, euh, moi, je m'appelle Guillaume Lafineur, euh, je suis belge, en fait, j'habite Bruxelles, et j'écris principalement des nouvelles, euh, et plutôt en science-fiction, depuis euh, 4 ou 5 ans maintenant. Voilà. Je fais aussi partie de l'anthologie euh, « Au moment de sa sortie euh, », qui est reportée, je pense, si j'ai tout compris, à l'année prochaine ça. Alors logiquement, ça serait moi, mais je, je, vais, je vais me garder un ah. peu pour le coup, puisqu'on modère. Euh, Loïc, tu veux bien te présenter euh, à notre ouais. public Je ne sais pas hein. si vous m'entendez, Là, j'ai quelques soucis de connexion. J'espère que vous m'entendez à peu près correctement. Donc, euh, Loïc Henry, euh, j'écris des, des nouvelles et des romans, euh, principalement dans le domaine de la, de la science-fiction, euh, avec quelques incursions parfois sur des. Euh, sur des thématiques qui sont un peu plus proches du fantastique ou de, on va dire, du contemporain ou du thriller. D'accord, merci. Bon, Katie, présente toi est Rosa Rosa. Oui, alors, donc, moi, je, suis, je suis donc Katie Steward. Euh, ceux qui ont suivi ma conférence hier euh, savent que j'écris beaucoup dans le, en format court. Donc, beaucoup de nouvelles, je dois être à une, je ne sais pas, cinquante ou soixantaine de nouvelles euh, principalement en science-fiction. J'écris aussi de la poésie, euh, des romans, euh. en littérature générale, en fait, j'écris. voilà, J'écris euh, pas mal et effectivement, le format court et même mes formats longs sont des morceaux de format court. Je suis publiée depuis 2003. À toi, Timoite D'accord. Bah, C'est un peu la même chose. Hein. J'écris de la poésie, comme toi. Je me rappelle, j'ai lu un de tes recueils, Je ne sais pas appartenir. J'avais ah, bien aimé. Hein oui, bien sûr. Euh, donc, moi, j'écris euh, de la poésie depuis très longtemps. Et euh, à un moment, je me suis dit, bon, j'aime bien la science-fiction, la fantasy, euh, fantastique. Et 2004, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Et bon, on parlera un peu plus tard des supports, etc., sur lesquels. Euh, euh, on peut être publié, quoi, en France de nos de jours. Euh, des nouvelles, bon, j'écris aussi des romans, des... des je, je viens plutôt de travailler là sur euh, euh, le, le paratexte d'une édition de Fries Leber, donc tout ce qui est euh, préface, notes, etc., quoi, postface. Et euh, ouais, je suis toujours un petit peu diffus et brouillon, hein, faut me calmer. C'est pour ça que pour me mettre en modérateur, c'est incroyable mais je suis là, euh, je suis là. Oui, voilà, modère-moi, modère-moi. On, on va se modérer au ping-pong, surtout toi. Voilà, donc voilà j'ai écrit une centaine de nouvelles à peu près, je pense. Quoi. Je suis plus un noveliste qu'un qu romancier. Hein. Je, je galère toujours pour les romans, quoi, pour les formats longs. J'aime bien le, le côté format court. voilà parce que tu dis là m'inspire déjà une question pour, pour tous nos petits camarades. Euh, tu dis plutôt, plutôt noveliste et plutôt romancier. J'ai entendu que tout le monde avait un peu touché à tous les formats. Donc est-ce que vous, vous est que vous avez réfléchi là-dessus Est-ce que vous avez un discours qui est le vôtre sur euh, ces différents formats Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce qui change pour vous euh, Si vous avez une préférence, enfin, voilà. Est-ce que vous avez euh, réfléchi à vos processus créatifs sur ces deux formats différents La parole à qui veut bon, J'ai des trucs à dire, mais je ne vais pas euh, monopoliser le micro. Quoi. Allez, Anthony. Euh, sur le ah, roman à oui, oui. Euh, bon, en fait, la, la distinction se fait généralement... Euh, les, les nouvelles que j'écris sont généralement euh, liées à des contraintes, que ce soit des contraintes que je, je m'impose pour explorer un un nouveau un nouveau thème ou un nouveau mode de narration ou particulièrement sur les appels à texte en fait les, les appels à texte sont une source euh, d'inspiration phénoménale et euh, que ça soit des fois juste sur l'intitulé juste sur le petit descriptif qu'on peut avoir à travers les ce que vont mettre les maisons d'édition donc on va dire beaucoup de nouvelles que j'ai eu l'occasion de, de produire viennent de, des appels à texte alors que sur les romans j'aime donner peut-être on va dire un peu plus de temps euh, pour pour construire l'univers autour de ça je pas qu'il y ait des univers qui ne soient pas construits dans les nouvelles, mais euh, on va dire des choses qui vont être, qui vont vont être, sur lesquelles je vais prendre plus de temps. En fait. Alors que sur les nouvelles, je vais vraiment être dans un, une dynamique différente en termes de, de rédaction. Alors, je ne sais pas vous, mais ça, ça me parle énormément, ça, parce que c'est mon cas aussi. C'est-à-dire que, en tout cas, pendant très longtemps, je voyais passer des appels à texte et je disais, euh, oh, celui-là me parle et tout, le truc commençait à se construire. Je voyais même la chute, etc. Et c'est même presque un piège. Parce que à la limite, si j'ai n'ai pas cette contrainte, j'ai plus de mal. Pour une nouvelle en tout cas. Ah bon, pour un roman, c'est autre chose. puis bon, voilà. Je sais pas parce vous Est-ce que tu dis la contrainte, Timothée, ben, moi j'en ai besoin. Je la cherche, la contrainte. Euh, quand quand j'anime des ateliers d'écriture, des c'est toujours avec contrainte. Parce que je suis persuadée qu'il euh, y a des choses à canaliser. <rire> Qu'à un moment, il faut faire des choix. Et que euh, les gens qui disent ne pas avoir d'idées, souvent c'est parce qu'on en a trop et qu'on ne sait pas comment choisir. Euh, donc la contrainte pour moi c'est très très très fertile d'avoir une contrainte et d'en rajouter. Quand j'ai du mal avec un thème, je rajoute un autre thème par-dessus, je recroise pour euh, être, euh, voilà, être obligé de creuser à partir d'entrées de, qui ne sont pas nécessairement les miennes, mais voilà, trouver mon chemin euh, dans. Euh, dans une autoroute. Moi <rire> ouais, je, ouais, je pense que je vous rejoins tout à fait là dessus euh, dans le sens où à, à la fois avoir une contrainte euh, liée au thème, euh, à l'espace donc euh, au nombre de, de caractères et au temps surtout, euh, se dire, ouais, voilà ça ça doit être fait pour euh, le 10 mai, euh, ça oblige à prendre des décisions sur lesquelles on pourrait passer trop de temps. Mmh. Et Il faut les prendre vite et euh, avancer. Donc je, je je trouve que le format court à ce côté séduisant et particulièrement dans les appels à texte, hein, d'un peu focaliser nos attentions d'auteurs qui peuvent parfois partir dans trop de directions. Oui, avec, ce, avec cette idée, justement, bon, moi, j'ai le petit diable qui se met en route dans la tête et qui me dit « Ouh, comment je peux la prendre à l'envers, cette contrainte ?» Comment je mmh. peux… Voilà. Il y, a, il y a tout un jeu avec ça, mais c'est vrai qu'elle est présente. Et tu parlais, Katie, d'ateliers d'écriture, c'est vrai que j'en anime aussi, et je fais énormément référence, par exemple, à l'oulipo, hein, c'est-à-dire à tout ce qui est littérature sous contrainte. Ah bon, ça... et, et Loïc, peut-être, tu... comment ça se passe, toi euh, C'est un peu un mix, en fait. -à -dire que, je vous rejoins sur certains points, c'est-à-dire qu'en effet, euh, bah, comme le disait Anthony tout à l'heure, parfois, on, on écrit déjà, les, enfin, le plus souvent, la, la contrainte qu'on a, c'est sur le thème de l'anthologie. Euh, bon, à partir du moment où il y a un thème, il y a forcément une contrainte. Euh, et c'est vrai que moi il m'a aussi d'écrire des, euh, des nouvelles euh, un petit peu, j'ai envie de dire, dans le bleu c'est-à-dire sans, sans contrainte parce qu'il y a une idée qui me vient ou quelque chose euh, là d'un point de vue pratique c'est parfois plus compliqué de proposer cette nouvelle puisque la majorité des nouvelles sont quand même écrites euh, dans des anthologies, donc euh, sous contrainte il y a un certain nombre de, de revues comme Yves euh, e Galaxy, qui peuvent notamment, hein, pour en c'était que deux, qui peuvent, euh, qui peuvent accepter des nouvelles euh, qui sont sur des, des sujets divers, mais je pense que c'est plus compliqué pour un novelliste une fois qu'il a écrit une nouvelle sans contrainte euh, euh, de trouver un éditeur qui va être intéressé par cette par cette nouvelle. Ah oui ça on en parlera peut-être plus tard parce que c'est quelque chose que n'aiment pas trop les éditeurs les nouvelles. Pour, pour revenir sur cette um, cette façon de travailler avec les contraintes, euh, je, je pense à quelque chose que j'ai donc j'ai évoqué dans ma conférence hier, mais euh, j'y ai repensé euh, du coup pendant la nuit en me disant mais c'est vrai c'est vrai qu'à un moment il faut en parler. Euh, j'ai beaucoup parlé du travail qu'on fait sur le texte, de repasser, euh, de corriger, de re-re-corriger. C'était ça l'essentiel de ma présentation, voilà. une heure de correction et de recorrection, euh, et j'avais fini sur le problème de de trop travailler et de se retrouver sur quelque chose qui soit euh, un peu scolaire, ou qui soit un peu, euh, un peu fade, tellement il serait travaillé et tellement on aurait perdu de vue finalement qui on est pour pouvoir répondre à une, une attente euh, qu'on a perçue ou qui a été clairement, clairement édictée. mais enfin, voilà, Il me semble que l'équilibre est à trouver entre euh, qui on est et ce qu'on écrit. Euh, tu disais toi-même, Timothée, euh, ça me parle. Ça me parle, ça veut dire quoi Ça veut dire peut-être qu'à un moment, ça résonne avec ton univers. Peut-être qu'à un moment, ça résonne avec euh, quelque chose que tu aurais envie de dire. Et je pense que s'il n'y a pas ça, on s'expose à faire des nouvelles euh, insipides, des nouvelles qui ne sont pas habitées, euh, des nouvelles où ce qu'on est ne transparaît pas et euh, qui vont être peut-être très, très propres, qui vont peut-être être... être euh, voilà, parfaitement construite, euh, suivant des modèles, mais pas forcément habité. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est les textes habités. Oui, de ce dont tu parles, par exemple, bon, un exemple, euh, j'aime pas les histoires de vampires, c'est comme ça, c'est un truc, ça m'a jamais branché. Et on m'a demandé une fois pour une auto d'écrire une histoire de vampire. Et donc là, je me suis retrouvé à écrire quelque chose qui me plaisait pas du tout, Et euh... enfin, sur quelque chose qui me plaisait pas du tout. Alors, je ne sais pas par quel mécanisme. Bon, c'est un truc que j'écris en vert en plus, là. C'est une nouvelle pour, pour Jeanne de dans. Tu en... as rajouté une contrainte, donc. Je me suis rajouté une contrainte, voilà. Et, euh, et une autre, parce que le titre, c'était un jeu de mots sur Saint-Exupéry, et il fallait que la chute de la nouvelle coïncide. Co oui, mais je me suis rajouté des tas de contraintes, en quelque sorte, comme barrière, ouais. Parce que, voilà, ces histoires de vampires, ça. Alors, bon, je, je laisse peut-être parler un peu d'autres. Vous, ces histoires de contraintes, ce que, ce que disait Katie, c'est-à-dire qu'il faut faire le partage. Entre un peu ce qu'on est et puis ce qu'on nous impose, là. C'est ça que tu, que tu dis, Cathy. Oui. Il y a une espèce de juste milieu. Vous le sentez comme ça, Guillaume, Anthony, Loïc Du coup, peut-être pour commencer. Euh, de mon côté je pense que il y a, y a deux, deux choses sur les contraintes dans le sens où euh, le la première chose, mais de mon c'est peut-être un point de vue très personnel euh, ça va permettre de faire des associations d'idées, je pense que, en effet il faut pas qu'on se perde euh, en tant qu'auteur dans, dans ce qu'on a et qui nous fait, et qui nous parle à nous-mêmes et ce qu'on espère partager avec les lecteurs sinon je suis complètement aligné avec ce que vous avez dit ce que tu as dit Katie, sur, sur le fait que ça va faire des nouvelles peut-être euh, euh, très bien écrites, sans aucune faute mais, euh, mais très plates euh, et je pense que le, la contrainte, par exemple, bah, sur le vampire, qui n'est pas forcément le, un, un thème de prédilection pour moi et, et également, c'est bah, pour rester à le contourner, euh, c'est quoi l'origine du mythe du vampire, comment, euh, comment, on, comment il a évolué au, au fil des siècles, et réussir à trouver quelque chose, une fibre là-dedans, qui fait qu'on va pouvoir le raccrocher à, à de la science-fiction, à, à quelque chose, de, à prendre à contre-pied, on va dire, le lecteur et peut-être même l'anthologiste avec ses avec les avantages et les avantages que ça peut avoir et de voir si finalement on ne perd pas là-dedans. Euh, et et c'est vrai que je, je pense que c'est toujours important de ne pas perdre le pied avec ce qu'on est. Et en fait, si, si je prends mon exemple très personnel, euh, généralement quand j'écris une nouvelle, je la retravaille très peu dans le sens où euh, je vais être cinq, dix jours peut-être dessus et ensuite j'ai vais la de côté pendant une à deux semaines avant de avant de me repencher dessus. Si au bout de ce temps, Petit temps de recul parce que c'est très court, finalement, deux semaines. Elle me parle toujours. Je me dis, ok, c'est là, je vais la présenter. Elle aura peut-être une vie éditoriale ou pas, mais au moins elle me plaît et je vais pouvoir, je pas honte, on va dire, à la soumettre. Et je ne vais pas, pas me forcer à la soumettre si elle ne me plaît pas. Alors là, tu intègres un peu ce dont parlait Guillaume, c'est-à-dire la contrainte du temps. Oui. Hein, euh... J'ai envie de parler de vampire aussi, en fait. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment à la base les histoires de vampires Parce que, euh, que Moi, j'aime les... bien. Ah, okay. Alors moi, j'aime bien au sens euh, unrise du terme. Euh, C'est-à-dire que euh, l'histoire de vampires à la unrise, j'aimais bien. Après, l'espèce de mode de vampire où finalement, euh, c'est un peu l'alpha et l'oméga de l'histoire où, où la chute est la chute est quasi inexistante, ça, ça pour moi c'est un souci parce que, en fait, dans les histoires de vampires qui passent un peu de mode mais qui, qui étaient très présentes, on va dire au début des années allez, euh, entre 2005, entre à partir de 2000 jusqu'à 2015, on, va dire, on, on avait beaucoup quand même d'histoires de vampires. Le, le problème qui se posait, c'est que ben, il y avait des histoires, il y avait des chutes, il y avait des personnages et tout ça, mais, mais souvent on, on avait une absence de, de surprise, c'est-à-dire que comme on savait par définition, que la personne est un vampire, ou comme on le devinait au bout de trois lignes, euh, finalement, ça, ça ça, limitait la possibilité qu'il y ait une chute, parce que, en tout cas, une chute sur le fait que la personne soit un vampire. Euh, ce qui fait que... Mais ça, c'est un, un débat qui est peut-être aussi intéressant sur la façon d'écrire les nouvelles. C'est-à-dire que euh, les, les, les nouvelles, en fait, il y a des nouvelles où, à la fin de la nouvelle, on a une chute, ou les nouvelles où il n'y a pas de chute, euh, mais qui peuvent être des nouvelles um... dans les deux cas, en fait. Euh, et et c'est vrai qu'à titre personnel, euh, on va dire les nouvelles que j'aime lire, et les euh, nouvelles que j'aime écrire, c'est des nouvelles où il y a une chute. C'est-à-dire à un moment donné, euh, à la fin de l'histoire, il se passe quelque chose et, et, le, et le lecteur est pris par surprise. Il y a, il y a une chute à laquelle il ne s'attendait pas. Euh, c'est que ces histoires de vampires. Euh, parfois, ça, ça, ça limite justement ses possibilités. C'était ça mon souci particulier, sans que ce soit un souci pour les vampires qui se Mais ça, ça ramène à la question de la chute. Je ne sais pas comment vous voyez les choses de ce point de vue-là. Oui, c'est une question. Moi, je trouve très importante. Quoi. Mais c'est bon pour juste pour rebondir sur ton histoire là de, de vampires. Bah, tout a été à peu près écrit en fait. C'est ça. Hein. On a Frédéric Brown qui nous a montré des vampires qui voyagent dans le futur et pas de bol, les hommes du futur descendent des navets. Et les choses. Donc on a eu à peu près tout, quoi. Donc pour faire quelque chose justement qui soit un peu original, ce n'est pas évident. Euh, pour, pour les histoires de chute, alors je donne mon point de vue, je ne vais pas trop être envahissant. -moi. Euh, moi, souvent quand je vois l'appel à texte, euh, quand le, la petite machine s'est mise en route, euh, c'est la première chose que je vois en fait. Comment la nouvelle va être un dispositif qui m'amène à cette chute Même si à côté de ça, j'ai écrit aussi des nouvelles où il n'y avait pas de chute du tout, où c'était une tranche d'ambiance. Hein, donc euh, je ne sais pas, vous, comment vous voyez la chose Souvent, bon, moi je ce réflexe, je vois la chute, mais ce n'est pas systématique. Hein, je peux avoir aussi envie de saisir comme une sorte. Euh, L'autre variante, tranche d'ambiance, c'est un peu comme on écrit un poème, quoi. Dans ce cas-là, voilà, il y a peut-être ces deux options. Je... Bon, derrière moi, Katie, parce que je suis super bavard. Hein. Ça suffit, Timothée. Alors, euh, sur la question de la chute, donc vous répondre et je donnerai la parole à à Guillaume et Anthony, puisque Loïc en a déjà parlé. Euh, alors, personnellement, quand j'écris, quand je commence un texte, euh, je ne veux absolument rien savoir de ce texte. Si je connais l'histoire, je ne l'écrirai jamais. C'est euh, comme ça. J'écris pour me raconter des histoires et pour les découvrir au fur et à mesure, pour me surprendre au fur et à mesure. Si je connais l'histoire, c'est mort. Alors, ah oui. ça m'est arrivé d'avoir une fin. Comme, comme tu dis, une chute, voilà. D'avoir une fin en disant « Oh !» j'aimerais bien une histoire qui va à cet endroit-là. C'est plus rare dans mon processus, mais ça arrive. Et effectivement, je ne sais rien du début. Euh, si je connais le, le début, le milieu, la oui. fin, l'histoire euh, existe déjà et ne m'intéresse absolument pas. Et elle ne sera jamais écrite. Pour ce qui est des chutes, alors je vais parler à la fois des chutes et des fins. Euh, quand je travaille avec des éditeurs, ce qui revient très, très, très, très souvent... Euh, comme remarque, c'est non, mais attends, ta fin, c'est quoi là C'est ah, quoi Il euh, n'y a pas de vraie fin euh, C'est trop ouvert Il se passe rien Alors, parfois, je défends mon beefsteak parce qu'effectivement, ça me paraît important, mais souvent, c'est que j'ai eu du mal à terminer. Donc, <rire> voilà. Et euh, quand j'arrive à terminer, c'est souvent, euh, souvent des histoires qui vont reboucler sur le début ou qui vont euh, réévaluer le début du texte. Oui, Ça, c'est une, oui, une chute, mais pas simplement dans le côté surprenant. Oui, oui. euh, c'est aussi le côté, ce que vous venez de lire, en fait, ce n'est pas tout à fait ce que vous croyez avoir lu. Voilà. Reconfigurer complètement l'angle euh, à la fin pour euh, voilà, donner un autre éclairage à la nouvelle. Ça, c'est quelque chose que je fais... Euh, que j'essaye de faire, qui est souvent possible, pas toujours. Hein. Ah oui, ça voilà. c'est vachement bien, mais c'est dur, quoi. C'est vachement bien, c'est sûr, quoi. Que, que à la fin, on se dise, mais au fait, qu'est-ce que j'ai lu depuis le début Et que tu es presque obligé d'avoir une deuxième lecture sur ce texte-là, et tout prend une autre couleur, quoi. Ouais, ouais, j'aime bien ça. Donc, ah, c'est amusant, parce qu'en même temps, euh, moi je serais quasiment incapable. Les, les, les fois où je me suis planté, euh, par exemple, euh, en écrivant des romans, c'est que je me suis lancé, à un moment j'en ai eu marre de construire l'univers, je me suis lancé et euh, bah, patatras à un moment ça ne marchait plus. Il me faut vraiment moi il faut voir la fin. Mais c'est marrant, on a deux visions assez différentes. Guillaume par exemple, comment ça se passe pour toi Eh bien, j'utilise un peu les deux techniques. Il m'arrive de voir la fin de manière assez précise au euh, début du processus d'écriture on va dire. Et il m'arrive aussi, comme Katie dit, de, de démarrer et de découvrir un peu au fur et à mesure, en fait, ce que j'ai envie d'écrire. Euh, disons que je commence en fait, assez souvent euh, avec une voix de personnage en tête. Euh, J'écris euh, presque exclusivement euh, d'un point de vue subjectif, euh, très très rarement d'un point de vue omniscient. Et en fonction de, euh, du temps que je vais utiliser dans, les, dans le premier ou deuxième paragraphe, si c'est au présent, c'est généralement que je n'ai pas du tout l'idée de ce qui va se passer. Et si c'est au passé, euh, bah, pour moi, ça veut dire que euh, le narrateur a survécu, et donc c'est que j'ai déjà une idée de, assez précise de comment est-ce qu'on l'amène là où je sais qu'il va. Oui, d'accord. Si c'est au jeu et que si c'est au passé, il a forcément, enfin, il a forcément survécu. Ouais, d'une oui, manière ou d'une autre, ça peut oui. être. Euh, il peut y avoir une transformation avec la science-fiction et le fantastique. Voilà. C'est ça qui est assez génial, voilà. c'est que euh, il peut y avoir un changement radical euh, qui a qui surprennent à la fin hein, sur qui est le narrateur et euh, enfin, qui, est le, ouais, qui est le moteur narratif. Oui, c est c est je voulais revenir oui. sur un truc que Katie évoquait. Tu, disais, euh, tu parlais de la question de la fin ouverte euh, qui, serait souvent un, fin, qui est souvent un reproche des éditeurs. Est-ce que tu trouves que euh, c'est plus flagrant dans le roman et que la nouvelle laisse plus justement euh, de flexibilité au niveau de qu'est-ce qu'une fin de nouvelle euh, alors, bah, moi, j'écris des faux romans, si tu veux. Donc, euh, <rire> mais euh, mes romans, c'est toujours des assemblages de textes courts, mm -hmm. donc avec une construction qui va être euh, bah, généralement fermée, voilà, quelque chose de fermé. Donc, peut-être qu'effectivement, je réponds à ta question. Pour moi, le, le roman, c'est que c'est censé être quelque chose qui se, quelque chose de complet. Voilà. Alors, on parle pas de, de pentalogie... <rire> Et de trilogie. Et voilà. Mais pour, voilà. pour moi, le roman, c'est quelque chose qui, qui se tient tout seul et qui est complet. Alors que la nouvelle, euh, même si ça peut être quelque chose de... comme une bulle, je passe dans une bulle, euh, je vois le début, je vois la fin, mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment que ça soit une, une introduction à ma pensée, une introduction à une réflexion que j'ai pu avoir, et euh, on y passe, on en garde quelque chose. Et, euh, et c'est pour ça que j'affectionne les fins ouvertes, parce que euh, parce qu'on tra travaille avec le lecteur. C'est, euh, mmh. j'entrevois je, des choses et souvent j'ai plusieurs possibilités de fin. C'est pas des textes qui sont déjà existants que j'ai attrapé dans l'inconscient collectif déjà toute faite. Euh, c'est vraiment explorer. Moi, je, je travaille toujours sur l'exploration d'un thème, d'une question, d'une situation, et je ne prétends pas avoir la réponse. <rire> Donc, il va m'arriver assez souvent de laisser euh, laisser des possibilités, euh, des possibilités de fin, des choses, des, des probabilités qui vont être plus fortes que d'autres. Mmh. Quand on lit beaucoup, quand on connaît les constructions de texte, il y a la fin évidente qui arrive, mais... Laisser aussi ouvert pour, pour d'autres possibilités. Mais ça ne marche pas toujours. Non, <rire> ça ne marche pas toujours et les, les lecteurs n'ont pas toujours envie non plus. Parfois, ils ont envie qu'on les porte euh, d'un début à une fin et qu'on leur dise, voilà, qu'on leur raconte une histoire et pas qu'on leur dise, allez réfléchir avec moi et qu'est-ce que tu en penses Bon, après ça, justement, l'idée de la, la chute, c'est qu'on peut ruser avec le lecteur aussi. Alors, on le... Je, je... Bah, j'ai un exemple. J'ai écrit une fois une histoire de, une histoire de dragon. Euh, c'est dans le petit bar. C'est, euh, bah, voilà, as un voleur qui rentre dans une caverne, il y a des trésors dorés, etc. Et puis, à un moment, il se fait choper. Et en fait, tu t'aperçois que le visiteur, c'était lui, le dragon. Mais il est tout petit, tout petit. Parce qu'il y a eu une malédiction. Et la caverne dans laquelle il est, c'est chez un charcutier, enfin, un, un rôtisseur, et c'est des poulets. Et, voilà, il y a l'idée justement de... Mais bon, moi, je suis... Là, il y a moins de réflexion, effectivement, par rapport à... Ce... Toi, tu parlais de choses plus sérieuses, quoi. Ah, euh... mais la nourriture, c'est une chose sérieuse. Ah, je... Oui, oui, tu as raison. <rire> euh, Guillaume, tu disais quelque chose d'intéressant aussi. Tu parlais de focalisation, hein, du, du choix du point de vue. Hein, bon, toi, tu te mets souvent dans, dans la tête du personnage. Euh, je crois que c'est quand même relativement... Enfin, je ne sais pas. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi. Quand je, quand je commence une nouvelle... Bon, en gros, j'ai la, la chute. Enfin, il me faut la chute, plus ou moins. Pas systématiquement, mais quand même souvent. Et puis après, la deuxième question que je me pose, c'est euh, comment j'attaque Par quel angle j'attaque À quel moment de l'histoire j'attaque Dans la tête où je suis Etc. Quoi. Donc, l'histoire de l'angle d'attaque. Parce que la nouvelle, il y a quand même cette idée que c'est un truc court. Dans mon sens, il faut que ce soit un peu percutant. Après, ça peut être aussi hein, comme. Euh, je, je, je comprends tout à fait ce que tu dis, C'est-à-dire, ça peut être, je le répète, un peu comme un poème. C'est-à-dire, je. Euh, j'ai pas vraiment d'entrée, pas vraiment de fin, mais c'est plus rare, hein, souvent la, les nouvelles que je soumets, d'autant plus qu'on euh, m'a fait déjà le reproche, alors je soigne souvent mes chutes, de me dire, Ouh, mais il n'y a pas vraiment de chute dans ton histoire. Je dis, pas ah, si, peut-être que la chute était ouverte, voilà. il y a aussi cette histoire de fin ouverte où la, la chute n'était pas forcément évidente, où là, il fallait relire un petit peu. Dans, Je suis très brouillon. Hein. Euh... Je crois. Mmh. J'ai une question. Voilà. Une oui. question pour, euh, pour les camarades, là, pour euh, oui, wow. par rapport à ce qu'on se disait, je, on parlait du lecteur, tu parlais de jouer avec le lecteur, tu parlais ah, de oui. ça, surprendre ça, ça, le ça. lecteur. Est-ce que, est que vous pensez au lecteur oui. Est-ce que vous visualisez un lecteur euh, quand, vous, quand vous commencez votre texte Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Anthony. Um, oui, uh, how... Pour les nouvelles, ça me paraît même euh, très important. Euh, alors, Timothée, tu parlais des, euh, des nouvelles d'ambiance contre les nouvelles à chute. Euh, par exemple, je pense que pour les nouvelles d'ambiance, on peut se permettre de dire, de, de penser un peu moins au lecteur en disant bah, « je vais te prendre par la main, je vais te montrer un bout de mon univers et, » et voilà, ça ne va pas être forcément quelque chose de très épique, un peu plus poétique, mais euh, « fais ce bout de chemin avec moi ». Par contre, quand on va être sur des nouvelles, de mon sens, qui sont, qui sont plus à chute, on, on passe à un espèce de contrat moral avec le lecteur. C'est-à-dire tu... Tu vas passer du temps à t'intéresser à mon texte, euh, et, et, et j'essaie de, de de te surprendre ou j'essaie de te, de t'emmener dans une aventure qui va te parler même quand tu auras fini le livre. Et, euh, et à ce sens, c'est c'est là où c'est important euh, pour moi de de savoir à qui pour qui on écrit. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout les, le le genre SF, le genre fantasy ou pas Donc là, il faut peut-être prendre un peu plus de temps. Il faut il faut être un peu patient pour te faire rentrer dans cet univers. Alors que si on met. On, si on, va, si, on va, si on va voir quelqu'un en face de nous qui lit beaucoup de SF et on dit, euh, euh, voilà, un tel se promenait aujourd'hui, est-ce qu'il se promène avec un scaphandre, est-ce qu'il est, qu est sur une planète, une exoplanète Il faut qu'on ait déjà en tête euh, ces choses-là et à quel niveau, à quel moment on va diffuser l'information dans le texte, en fait, parce que lui, il va pouvoir commencer à se construire une, une certaine idée de la nouvelle dès les premières lignes. Et si au bout de deux pages, on lui dit, ben, en fait, tu n'étais pas sur Terre, tu étais au fond de l'océan. Là, il y a quelque chose qui euh, on a perturbé ces deux premières pages de lecture. Et du coup, à mon sens, c'est important déjà de, de penser au niveau d'information euh, qu'on passe dans les premières lignes et à qui on les distingue, en effet. Et c'est un peu... Toi. En fait, oui, pardon, excuse-moi. Bah, en fait, ça me fait penser que, par exemple, sur le, on, on a évoqué très brièvement les vampires et sans, sans forcément cristalliser là-dessus. Bah, je pense que c'est un peu ce qu'on a eu. Et je crois que c'est Solaris qui avait fait une très belle page euh, Internet sur le sujet. où On disait euh, les lecteurs ont évolué au fur et à mesure des années. Euh, il y a quelques décennies, on pouvait, on pouvait, une des chutes de nouvelles, ça peut être, et voilà, tout d'un coup, c'était un vampire. Alors que maintenant, si on a, on a quelqu'un qui a, euh, qui a décro le tympale, c'est vrai qu'on va, on va tout de suite, les, les habitués des gens vont avoir une, une certaine prédisposition à penser que ça est tel ou tel type de créature. En, en il faut qu'on soit aussi très prudent sur les archétypes. Euh, si on va, si on, on peut gagner beaucoup de temps en disant, voilà, il y a un dragon dans mon histoire. Il y a un dans mon histoire. Euh, et ensuite, si on veut avoir certaines spécificités sur telle ou telle créature ou tel ou tel euh, domaine, euh, règles de magie ou autre, par exemple, il faut les inscrire à mon sens très vite dans le texte. Loïc, tu es là Oui, oui, j'écoutais. Ce, ce que disait Anthony, en fait, je suis assez OK avec ça. Et ce que tu disais toi, Katie, je, je vais rebondir sur ces deux points-là, si ça vous va. Euh, en fait, sur le, ce que disait Katie tout à l'heure, c'est que si en fait, elle, elle connaissait, tu m'arrêtes, c'est si une bêtise un petit euh, elle disait que si elle connaissait le début, le milieu et la fin de l'histoire elle n'écrivait pas cette histoire parce qu'en en fait elle veut elle-même la vivre et, et être surprise par ça euh, je pense que ça rejoint l'éternel débat qu'on trouve beaucoup, euh, j'avais déjà eu une table ronde là-dessus euh, euh, avec Pierre Bordage là-dessus d'ailleurs et qui disait que en fait il y avait euh, deux types d'écriture Alors, sachant que c'est deux, euh, deux extrêmes hein, on peut se trouver euh, à mi-chemin entre ces deux extrêmes mais où en fait on, on, on, on différencie euh, l'auteur ou, ou l'autrice qui va être euh, structurant ou euh, qui va être, euh, je ne sais plus terme, euh, qui va être euh, script, euh, scriptural, voilà, c'est scriptural et scriptural. Euh, scriptural, c'est un peu ce que décrivait Ketty c'est en fait où la personne, alors c'est encore plus vrai dans le roman, mais où la personne se, se, ne sait pas en fait où elle va c'est-à-dire qu'elle écrit son roman et c'est pas forcément ce qui va se passer euh, euh, le lendemain, c'est parce qu'elle va écrire le lendemain, c'est un petit peu la méthode de fonctionnement de l'écritier Pierre Borda, justement. C'est-à-dire que lui, il est euh, typiquement très scriptural et quand il démarre, il ne sait pas où il va en fait. Il n'a pas de notion de chute alors que ce soit pour une nouvelle ou pour, une, ou pour un roman. Et après, l'écriture en mode structure, structurant, c'est plutôt quelqu'un qui justement a une structure plus ou moins forte. C'est un peu ce que l'écrivait Timothée tout à l'heure, a une structure plus ou moins forte et qui sait en gros où il va. Euh, parfois il sait très très bien où il va, parfois il a des jalons, et parfois il a une idée de où il arrive, mais il ne sait pas exactement par où il va passer. Donc il y, y a un curseur, il y a une gradation dans tout ça. Mais en tout cas, ces deux modes de fonctionnement, que ce soit pour le roman ou pour la nouvelle, sont des modes d'écriture qui sont assez différents l'un de l'autre. Euh, l'exemple de Timothée était plutôt en structurant, l'exemple de Ketki était plutôt en scriptural. Euh, ça c'est le premier point, les deux donnent des, en fait, les deux donnent des résultats euh, très intéressants, c'est-à-dire pas, euh, ne peut pas dire que euh, les scripturaux écrivent des meilleures nouvelles ou des moins bonnes, il euh, y a des gens qui sont géniaux en structural et des gens qui sont géniaux en, en, en structurant. Euh, ça, c'était le premier point. Et après, j'aimais bien aussi l'intervention d'Anthony sur cet aspect de contrat moral. C'est-à-dire que le, le contrat moral, comme on est dans les littératures de l'imaginaire, on, on, euh, une, une, euh, on a une liberté qui induit une contrainte, ou vice-versa, comme vous voulez. La, la liberté qu'on a, c'est de pouvoir évoluer dans un monde qui n'existe pas. C'est-à-dire que quand vous, vous, vous avez une histoire qui se déroule, en nouvelle ou en roman, ah, vous ne m'entendez pas, d'accord. Moi aussi, moi aussi. Si. Ah mince. Du tout Du tout ou... ou mal Du tout. Ah, bah, là, ça va être compliqué. Oh, c'est dommage, parce que c'est vachement bien. Alors, oui, c'est intéressant ce que raconte Loïmic, Donc, nous sommes les seuls à l'entendre, malheureusement. Euh, on regarde si on arrive à régler le... Le problème, en attendant, j'ai vu qu'il y avait des réactions déjà dans le public, donc il nous arrive. Euh, il y a une question sur euh, la manière d'assembler, de structurer un recueil cohérent. Je euh, <rire> me sens compétente pour parler. Qui, qui a travaillé sur des recueils de nouvelles là, parmi vous alors Moi, j'ai je travaillé, avoir... j'en ai… Euh... Euh, Vas-y Anthony, puis après je parlerai un petit peu. Ah oui, bah, ouais, d'accord. <rire> J'ai eu l'occasion de travailler sur, euh, sur trois recueils. En tout cas, il y en a trois qui ont été publiés. Euh, et, euh, et en fait, alors il y en a un qui est très, qui est particulier, qui est chez Mo et Légende", par exemple. Où là, c'est vraiment un recueil de de d'enquête, de, d'enquête dans un monde fantasy. Donc là, on va dire, ça tourne autour d'un personnage. Euh, et ensuite, euh, donc celui-là, il est, on va dire, qu'il est à part sur les deux autres. Donc il y, a, il y a celui qui est paru chez Le Chat Noir euh, où là en fait c'était une, euh, une thématique qui m'intéressait. Euh, je voulais explorer la relation entre entre père et fils. Et, euh, alors très axé sur le fantastique, celui-là c'est vraiment un recueil à part dans le dans ma production habituelle. Euh, et en, en fait celui-là il est né parce que au fur et à mesure des années je me suis rendu compte que c'était une thématique euh, sûrement inconsciente mais qui revenait régulièrement dans les textes. Et euh, et, et je me suis dit est-ce qu'il y a il y a, euh, a peut-être quelque chose un tout cohérent à présenter. Euh, du coup, j'ai fait un peu, j'ai pris un peu de recul sur les différents textes et on, on pouvait voir une progression, alors qui était pas liée à mon enfance à n'importe quoi, qui est lié à, à la naissance de mes premiers enfants aussi. Et euh, j'avais pris un risque parce que c'est très personnel comme recueil et en fait, je me suis dit, ça peut peut-être parler à d'autres que moi euh, sur l'évolution de, de, cette, de cette appréciation entre, entre, entre père et fils et puis en, en, quand l'acte de devenir père après. Et, du coup, ce, ce recueil-là est, est né après. Et ne euh, je sais pas si ça, va, si ça va intéresser ou répondre à la question de, des auditeurs. Euh, et ensuite le tout, le, le, le dernier que j'ai en tête, alors qui, est, qui est chronologiquement le premier qui est sorti, celui-là c'était, euh, c'est plutôt des parcelles d'univers euh, qui tournent autour de la même thématique, mais on va dire que c'était, euh, c'était un, une espèce d'exposition où j'invitais les gens à découvrir des bouts de fantasy, des bouts de SF, toujours avec cette, avec une, un fil, un fil directeur qui était le l'écologie là pour le coup et, euh, et du coup finalement euh, il y a, y a pas là où le premier était très cohérent sur la partie thème fantastique euh, ou fantasy le deuxième est vraiment plus orienté sur, sur une thématique générale euh, quel que soit le genre euh, le genre d'accord Guillaume par exemple ça écoute moi je n'ai pas encore eu l'expérience du recueil donc euh, j'écoute euh, avidement vos conseils d'accord mais c'est quelle moi, je veux bien en parler. Oui, euh, oui. Ceux, ceux qui connaissent un peu mon travail euh, s'imaginent que j'ai des textes longs et des textes courts. En fait, je n'ai que des textes courts, comme je le disais tout à l'heure, euh, y compris mon travail autobiographique euh, qui est euh, 20 textes différents. <rire> euh, et donc, pour ces, pour ces textes un peu longs, euh, je pense aussi à « Confession d'une séancière » chez Mu. Euh, ce sont plusieurs histoires qui sont écrites... Euh, avec des thèmes en commun, alors pas forcément de manière très volontaire, mais on a des obsessions, on tourne autour. Je pense que Anthony, quand tu as écrit sur le le, le rapport père-fils, enfin il y a juste un moment où tu t'es rendu compte que tu écrivais beaucoup sur ce thème-là, que que ça en, ça en était un quoi. Donc des obsessions et des choses qui reviennent. Et à un moment, euh, on met de l'ordre. Alors, c'est très intéressant parce qu'on parle souvent du, du côté un peu thérapeutique ou un peu euh, structurant de travailler sur un thème et de, de voir ce qui en sort et de, de travailler dessus. Je pense que le travail qu'on peut faire sur un recueil, c'est du même ordre. Euh, c'est prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on a fait et trouver une cohérence, réussir à, à voir la cohérence si elle est là ou de la fabriquer d'une manière ou d'une autre, et pour moi, ça a dit beaucoup. Euh, j on parle de recueil, mais je pense que le, le principe est le même pour les anthologies. Euh, je me souviens avoir participé à une anthologie que j'ai trouvée très, très décevante euh, au final, donc je ne dirai pas de quoi il s'agit, oh. ça fait très longtemps, où euh, finalement, euh, les auteurs ont proposé des textes sur lesquels il n'y a pas eu de travail éditorial, donc ça aussi, c'était décevant, parce que quand on... Quand on travaille avec quelqu'un d'autre euh, sur sa création, bah, l'idée, c'est que ce quelqu'un d'autre apporte quelque chose. Que <rire> Donc, voilà. Et à la fin, les textes étaient publiés par euh, ordre alphabétique euh, des auteurs. <rire> bon, Si je m'étais appelée à Anthony Boulanger, j'aurais été au début du recueil. <rire> et, euh, et voilà, c'était présenté comme ça. Et on passait d'un texte à l'autre en fonction de, euh, de ce truc aléatoire qui est l'ordre alphabétique... Euh, des, des noms des auteurs. Enfin, pour construire un recueil, ça reviendrait à prendre le, le, le premier mot, mais... roger par ordre alphabétique et de se dire c'est ça la cohérence. Euh, pour moi, c'est passer à côté de quelque chose de, de merveilleux qui est d'essayer de mettre de l'ordre dans le chaos. Pour moi, c'est ça écrire. C'est essayer de trouver une, un chemin, une cohérence, un récit qui fasse sens dans ce bordel, sans nom, qui est la vie Et donc, quand on le fait en écrivant, je pense que quand on, on est avec une quinzaine, une vingtaine de textes devant nous, c'est absolument excitant d'essayer de trouver un chemin qui passe de l'un à l'autre, et qui, où on va avoir des nouvelles qui vont être une, une très longue, une très courte, qui vont se répondre par un détail, qui vont se répondre par... Euh, un personnage par exemple sur, sur les confessions d'une séancière ce sont des textes écrits à des époques différentes mais on va retrouver un personnage qui ressemble à un autre personnage un autre qui va avoir le même nom parce que les noms des personnages j'ai quelque chose aussi j'ai des, des noms qui reviennent jusqu'à ce qu'ils soit résolu donc je vais me retrouver avec euh, alors, des Claude j'en ai plein, Claude c'est le prénom de mon père donc le jour où on se rend compte qu'on a beaucoup de Claude on se dit ok euh, on va en discuter euh, mes, mes personnages de femmes ont souvent des prénoms qui commencent par M Tiens, comme maman Donc euh, voilà, hein, c'est qu'analyse et écriture, on n'est pas si loin Et euh, des, des liens, des ponts qui vont se faire entre les textes euh, Deux textes qui vont parler à peu près du même thème Mais de manière un peu différente Comment on les met Est-ce qu'on les met juste à côté Est-ce qu'on les met... Euh, un peu plus loin, est-ce qu'on y revient enfin, Pour moi, il y a quelque chose d'absolument excitant. Alors, je ne réponds pas en termes de technique, parce que ça dépend vraiment du corpus de texte, mais il me semble que ça vaut la peine de, de discuter avec chaque texte, de savoir ce qu'il raconte, et de, et de fabriquer cette cohérence de la même manière qu'on fabrique une cohérence avec les idées qui nous viennent de manière un peu folle quand on travaille sur un texte. Et alors bon, perso, moi je trouve ça aussi très important, hein, c'est-à-dire il ne viendrait pas l'idée de proposer un recueil sans être longuement torturé sur quel, est, quel sera le texte d'accroche, quel sera le texte final, euh, quelle progression je mets dedans, est-ce que je, je crée des grandes parties à l'intérieur de ce recueil, ce qui m'est arrivé? Bon, euh, plusieurs choses. à contrario complet, lorsque j'achète un recueil, souvent je le lis dans le désordre. Je me laisse amener bien, par le. c'est là, je, je démolis complètement ce que je viens de dire, quoi. Mais ça, il n'empêche, le recueil, il est là avec sa propre structure, qui répond à une intention, bon, sauf dans ton cas de, de recueil alphabétique, ou. Et à la limite, pourquoi pas aussi Bon, c'est un peu dément, mais c'est. Oui, disons, c'était pas vraiment voulu, ce que tu veux dire, là. C'est qu'à la. Le, le, le côté. C'est la non-pensée. Ça n'est pas. C'est ouais, ouais, du, du par défaut, quoi. Oui, euh, c'est voilà. Donc, dans ce cas-là, c'était pas intéressant. Mais euh, euh, il m'arrive quand même, voilà, de, je, je pense, à, je viens d'en lire plusieurs de recueils de nouvelles, il n'y en a pas un que j'ai lu dans l'ordre voulu par l'auteur ou par l'éditeur. Mais c'est quelque chose, par ailleurs, quand même, qui est très important, et y compris quand on fait une anthologie, je suis d'accord. Hein. Euh, que, par quel texte on l'attaque, quel texte on va mettre derrière, quel texte euh, au bout de 4-5 nouvelles, parce qu'on se dit que le lecteur, il ne faut pas que ce soit trop monotone, il faut… Alors, il y, a des, il y a des échos, mais aussi des ruptures hein, que j'aime bien avoir à l'intérieur. Et dernière chose, après je me tais, euh, il y a un certain nombre de textes que j'avais envoyés bon, à des revues défensives, en ayant déjà en tête euh, dans quel, euh, il y a un truc qui s'appelle les nouvelles du TIBAR où j'avais écrit des nouvelles de fantaisie, que j'envoyais de ci, de là, bon, au gré des appels à texte. Hein. Je me rappelle, un appel à texte, c'était... Euh, Pirates et ninja, par exemple, quand même. Ça, le, le, la revue n'est jamais sortie, mais voilà, j'ai sorti euh, une histoire de pirates avec des ninjas, quoi. Et, euh, Bon, peu importe. À un moment, je me suis retrouvé avec un corpus euh, suffisant. Donc, j'ai envoyé, là, au bouton électrique qu'ils l'ont pris. Et à l'intérieur, là, j'ai rajouté des textes. Une fois, j'avais cette structure. J'ai écrit des textes exprès pour ce recueil. Je me rappelle que euh, Griffe d'encre voulait, voulait qu'on construise, euh, C est, c est, ça n'existe plus, je pense, hein, c'est ça. Depuis quelques années, hein, il voulait, on, si on soumettait un recueil, euh, que, que d'abord les textes soient ex, é, écrits exprès pour ce recueil. Et puis, il faisait très attention à cette construction-là, justement, à hein, la façon dont ça s'insérait et tout ça. Euh, faut voilà, écrit exprès, c'est écrit exprès, un petit peu compliqué. Euh, Anthony parlait d'appel à texte, hein, c'est souvent comme ça que ça marche pour les nouvelles. Euh, construit exprès, on, on se retrouve tous avec des tas de textes qui sont là, qui attendent une, une occasion d'exister. Euh, voilà, là, je suis en train de travailler sur, sur plusieurs recueils. Il y a des choses qui sont sorties, des choses qui ne seront jamais sorties, mais qui, qui ne sont jamais sorties et qui font lien. Donc, on construit avec ce qu'on a. Enfin, je, je me vois mal me dire, tiens, je vais me lancer dans un recueil de nouvelles sur euh, les pinces à linge. Non, non, c'est pas, peux pas faire ça. Faire je des nouvelles sur les pinces à linge, enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, non, quand je disais construit Express, c'est-à-dire qu'il y, y avait un background, hein, il y avait par exemple le Tibar pour ces nouvelles-là de fantasy, où à un moment, je j'envoyais des nouvelles de science-fiction dans un truc que j'ai jamais formalisé d'ailleurs, ça s'appelait Le Pan Spiral, et ça prenait place dans une espèce d'histoire d'expansion humaine dans la galaxie, quoi. Et, mais tu vois, par exemple, là, ça n'a pas donné lieu à un recueil des, euh, finalisé. Mais j'avais un peu ça derrière, quoi. Mais c'est euh, Ah oui, peut-être, voilà. voilà. Comme je disais hier, ce qu'on écrit, donc hier, ce que j'avais proposé, c'est un travail sur un texte 13 ans après, tu vois. Oh dire, ça, ça existe, ça existe. Enfin. <rire> Tant que, tant que le disque dur n'est pas grillé, le, le texte, il existe. Et encore, même s'il est grillé, je veux tu as une sortie papier, tu as une mémoire du texte. Donc, mmh. euh, le, le temps court de la nouvelle, je pense que c'est une illusion. Parce que le temps court, oui, si je réponds demain pour l'appel à texte qui se termine dans une semaine, mais si ce n'est pas pris, mon texte, il existe et il pourra exister dans un recueil qui sera fait pour lui dans un an, dans dix ans, euh, du moment qu'à un, un moment, je construis, on est toujours dans la construction, à un moment, je me dis, ben ça, ça c'est une pièce de nouveau puzzle que je suis en train de construire, et c'est pas très grave si ça a dix ans, alors il faudra réécrire un petit peu. mais. suis 100% d'accord, une nouvelle refusée, c'est absolument pas grave. Voilà, Ça fait une nouvelle, dans, une de plus, dans l'escarcelle, et qui ensuite pourra être… Ah, ouais. Euh, il m'était venu une idée euh, qui m'a échappé. On parlait de support tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on y revienne. Euh, on est tous euh, dans l'imaginaire, alors on est à Nice fiction donc il y a une logique. Euh, on a parlé d'appel à texte, on a un peu évoqué les revues qui existent. On est, je pense, tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de de possibilités pour la nouvelle Comment vous faites Où êtes-vous publié Avez-vous des maisons d'édition euh, Je pense que les personnes qui nous écoutent, qui s'intéressent à la nouvelle et qui en écrivent, ont envie de savoir, par rapport à vos expériences, euh, comment ça se passe pour le support et, euh, et voilà comment vous êtes reçu avec vos propositions de nouvelles aussi. <rire> Loïc, il est parti pour toujours Allô, allô Je n'ai même pas son micro, ouais. Non, oh, je, bah, je suis là, pas, mais... mais là mais je n'interviens pas parce que c'est vrai que si, si, si ce n'est pas diffusé, ça n'a pas trop d'intérêt, je pense. D'accord. Ah, mince. Ah, ouais, je vais plutôt laisser la parole à, à ceux qui, qui peuvent être entendus on en peut, la... on peut, On peut, euh, on peut résumer, euh, n'empêche ce que tu dis, parce que je pense que ton apport est quand même très important et ton expérience. Donc, euh, moi, je, je veux bien reporter. Puis, euh, ça sera présent sur le replay, il n'y a pas de souci. Ok. Euh, non mais c'est vrai que c'est vrai que ce, que, ce que vous dites moi je suis je rebondis un peu sur ce que dit euh, Timothée, c'est à dire une, une nouvelle qui n'est pas publiée, c'est pas très grave parce que en fait, alors je ne sais pas s'il y a des, des éditeurs qui vont nous entendre donc si, si vous êtes éditeur et que vous écoutez bouchez vous les oreilles mais euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éditeurs beaucoup qui, qui parfois ont du mal à faire la distinction entre les retours objectifs et les retours subjectifs un retour objectif, euh, bon, le plus objectif, c'est une faute d'orthographe, mais ça peut être un personnage mal construit, mais on, on dérive très vite vers le subjectif. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir des, des nouvelles, mais je pense que ça arrive à tout le monde ici. où finalement elle est refusée parce qu'elle est trop ceci ou pas, assez cela, et que vous envoyez la même nouvelle, euh, <rire> allez deux mois plus tard ou un an plus tard à un autre éditeur, et vous ouais. changez pas une virgule, et la personne dit ah « là là, c'est parfait, surtout ne touche à rien ». Euh, alors il y a des nouvelles qui sont effectivement merdiques hein, malheureusement, mais, mais le fait qu'un euh, éditeur vous dise qu'elle fonctionne pas pour x ou y raison ça ne veut pas forcément dire qu'elle fonctionne pas tout court, c'est-à-dire qu'elle fonctionne pas pour lui dans sa logique, dans cette anthologie euh, donc quand vous avez fait le travail que Anthony décrivait tout à l'heure c'est-à-dire de la laisser reposer, moi j'ai un mode de fonctionnement très proche de celui d'Anthony là-dessus de la laisser reposer, quand vous la relisez vous considérez qu'elle est, euh, qu est, ouais, qu'elle est bonne euh, bon c'est intéressant de prendre tous les avis mais après c'est à vous de décider c'est à dire que si effectivement euh, vous avez un avis négatif euh, prenez le mais parfois c'est tout simplement parce que d'un point de vue subjectif elle n'arrive pas au bon endroit et au bon moment c'est comme une, comme une rencontre oui là, je vais reprendre un peu en euh, euh, on... En marquant mon accord hein, par rapport à ce que tu dis sur euh, l'acceptation d'une nouvelle, alors c'est très compliqué quand on, quand on débute, quand on écrit, euh, on n'a pas de recul sur ce qu'on fait, c'est difficile d'avoir du recul sur ce qu'on fait, donc on aime bien, voilà. On avait une page blanche, on a un texte, c'est déjà très satisfaisant. Ensuite, il faut avoir le recul, de se demander si ça marche, si ça marche pas, c'est pas toujours simple. Donc la petite semaine ou les 15 jours de repos et revenir comme si c'était un texte neuf, c'est effectivement une technique qui marche très bien pour, euh, pour y arriver, mais euh, je veux dire, même parmi les gens qui écrivent des nouvelles, il y a des égaux démesurés qui vont se trouver parfaits parce qu'ils ont fait. Et on se retrouve avec des personnes qui vont nous lire, donc que ce soit l'éditeur ou que ce soit euh, euh, des bêta lecteurs pour les personnes qui, qui y ont recours, euh, qui, vont nous faire, qui vont nous donner un avis qu'on aimerait bien prendre en compte, mais c'est aussi difficile de le prendre en compte tel qu'il est. C'est-à-dire que quelqu'un va exprimer sa subjectivité en disant ce texte, il ne me parle pas, il ne me plaît pas, euh, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Est-ce qu'on arrive à faire la différence entre euh, c'est bon, c'est pas bon, euh, et j'aime, j'aime pas Et beaucoup de gens, y compris chez les professionnels, comme disait Loïc, euh, ne vont pas faire ce distinguo, ne vont pas vous dire euh, que votre texte est très bien, mais que ça ne convient pas euh, pour telle et telle raison euh, subjective. Et c'est très compliqué d'avoir euh, un regard sur ce qu'on fait et mmh. d'avoir euh, une appréciation. Alors, je pense que ce qui... Euh, ce qui, ce qui peut sauver un apprenti écrivain, c'est euh, aussi de faire lui la différence entre ce qu'il est en train de faire et sa valeur en tant que personne. On ne va pas se suicider après chaque refus, euh, parce que du coup, on ne le fait qu'une fois, donc euh, c'est pas terrible. <rire> Mais euh, voilà, comment faire avec les avis et comment faire avec la réception, sachant que quand on écrit de la nouvelle, euh, a priori, le monde entier ne nous attend pas <rire> mmh. Le monde entier n'attend pas qu'on euh, qu arrive avec notre texte. Euh, donc, la question que j'ai envie de poser euh, à vous tous, c'est euh, comment vous gérez les refus <rire> Et après les refus, peut-être éventuellement les critiques négatives, s'il y en a Alors, bon, je ne vais pas te dire le crachoir. Euh, j'ai commencé en fait, à écrire un peu avant 2004. J'avais envoyé euh, une histoire, enfin, euh, une, une nouvelle. Euh, Galaxy, mais l'ancien Galaxy, avant Gévar, c'était duniac Et Duniak m'avait pas pris la nouvelle, mais par contre, m'avait expliqué longuement euh, ce qui, selon lui, n'allait pas. Alors, j'avais trouvé ça quand même assez incroyable. Je crois que c'est... Euh... Bon, j'avais déjà eu une nouvelle publiée, mais là, c'était vraiment ma, ma, mon deuxième essai, et c'était un refus hyper motivé. Et après, j'ai vu toutes les couleurs du spectre, euh, jusqu'à quelqu'un que je citerai pas et qui m'a dit dans un mail, « Arrête d'écrire, c'est trop mauvais ce que tu fais. » J'ai eu ça aussi. Et cette personne, je ne l'ai pas oublié d'ailleurs, je sais qui c'est. Bon, mais peu importe, voilà, pour dire tu que vraiment j'ai eu. Euh... Pardon Non, non, après. Ce... Oui, je te dirai après. Ces initiales, c'est D et L. <rire> peu importe. Non, mais euh, je pense que bon, c'est pas mal aussi euh, de cibler. Euh, je n'ai jamais publié dans Bifrost, bon, pour euh, des raisons diverses et variées. Et bon, le, la dernière fois que j'ai envoyé un texte, euh, j'ai eu un refus, mais sur la forme. C'était un texte en verre, bon, j'ai cette manie d'envoyer de temps en temps, en verre libre. Ils hein. m'ont dit « Ton histoire, elle est super, mais la forme, ça ne va pas du tout. » Et là, je sais que, je ne sais pas pourquoi je l'ai envoyé chez Bifrost, parce que ça, ça, ça, ça a été pris chez Galaxy, du coup. Parce que Pierre, à la limite, Pierre Gévard, est plus ouvert sur ce genre de choses, sur euh, les expériences ouais, formelles et tout ça. Ah oui, Enfin, voilà. Donc, mais moi, j'ai eu à peu près de tout. Après, faut, faut se cuirasser le cuir. Hein. C'est sûr qu'on va avoir plein de réponses. Il euh, faut, faut avoir foi en ce qu'on fait quand même, je crois. Hein. Même si on fait des erreurs, même si on apprend, même si évidemment on est loin d'être parfait, il faut quand même garder cette petite flamme. Il faut avoir foi dans, dans ce que j'ai ce que j'écris, euh, c'est pas si mauvais. C'est pour ça que l'histoire du gars qui m'a dit « arrête d'écrire », je l'ai pris un peu à la rigolade au fond. Et ça va… Tu vois ce que je veux dire mais ça aurait pu être mal pris. Je, je trouve ça assez grave. De, je me verrais pas moi comme anthologiste quand je refuse un texte. Euh, je, je, je prends des gants, quoi. Pas, je ne je, je suis pas là pour, euh, pour affirmer mon ego. J'en sais rien, quoi. Je prends des gants. Le texte me plaît pas pour une raison X ou Y qui correspond pas à l'anto, enfin à ce que je veux faire de l'anto. Mais euh, non, non, je pas dire arrête d'écrire. Ben, je ne sais pas, vous avez eu des, des refus comme ça des choses. Guillaume, j'aimerais bien, bien entendre Guillaume sur cette question-là, puisqu'il nous a dit qu'il a été quand même le, le plus jeune, <rire> le plus jeune Le, le, est, le, le plus junior. Euh, Est-ce qu'on qu a plus de refus au début Est-ce que tu as été nickel directement et aucun problème Tout va bien Non, écoute, je, je crois que euh, j'en discute avec un ami et, euh, qui est scénariste euh, pour la TV et euh, qui dit que le refus, en fait, c'est la norme. Et donc, euh, il faut savoir assez tôt qu'on va, va en accumuler pas mal, quoi. Euh, et ça fait partie du truc et, euh, et il faut vivre avec. Et alors, je ne sais pas si c'est parce que Timothée évoquait les pirates, mais euh, moi, je me dis que les nouvelles qui sont refusées, bah, non, elles ne sont pas mortes. Elles font partie d'une espèce de butin euh, qu'on accumule au fur et à mesure des cool. années et, et qu'au cool. bout d'un moment, bah, on va pouvoir puiser dedans euh, direct. Ça m'est déjà arrivé de puiser dedans et d'en prendre une qui avait été refusée deux fois, de la sortir et puis qu'elle soit acceptée. Et, euh, et parfois, de les démonter, de prendre les, les pièces séparées et de faire en fait, là-dedans, il y avait un truc intéressant. Dans celle-là, il y a un autre truc intéressant. Je n'ai jamais fait le rapport, mais ensemble, euh, ça donne un truc qui, euh, que je n'avais pas fait et que, qui me plaît. Oui, c'est l'opportunité aussi. A une, quoi. On a une remarque du public là-dessus, d'ailleurs, sur, sur le recyclage et l'assemblage de morceaux, puisque c'est quelque chose que j'ai présenté hier. Et euh, c'est une, une auditrice qui y était et qui parle de ça, qui, euh, voilà, de cette possibilité de, de recycler des choses et de, de les assembler différemment pour créer autre chose. Je veux bien Anthony, répondre rapidement, hein. rapidement là-dessus sur le, le recyclage. En fait, euh, je pense que. Allez, je ne sais pas exactement, mais j'ai dû publier. Euh, je sais pas, entre 20 un peu plus d'une vingtaine de nouvelles. Je pense que. Allez, là aussi je m'avance un peu, mais il y a entre un tiers et la moitié qui avait déjà été refusé. C'est-à-dire qu'il y a à peu près un tiers et la moitié des nouvelles que j'ai publiées euh, qui avaient été refusées auparavant par un autre éditeur. Donc, euh, comme disait Guillaume, le refus c'est la norme. C bien ça. Euh, et quand je dis qu'on a été refusé, c'est qu'on a été republié euh, sans changer une virgule. Euh, donc encore une fois, c'est-à-dire que si vous avez un refus, il n'y a pas vraiment de souci. Euh, parfois ça colle pas, parfois c'est pas un bon fit euh, je reprends l'image de tout à l'heure hein, encore une fois une, une rencontre euh, donc le fait de recycler euh, de recycler des nouvelles pour moi c'est pas un, un problème c'est juste qu'il bah, y a une rencontre qui s'est pas faite et vous essayez de faire une autre rencontre quelque part euh, et parfois euh, euh, alors <rire> ça m'arrive aussi euh, si je peux vous dévoiler un petit secret de fabrication euh, de répondre à un, à un appel à texte avec une nouvelle ils ne correspond pas vraiment à l'appel à texte mais euh, qu'il n'y a pas besoin de tordre trop euh, en gros vous prenez la nouvelle vous l'avez écrite vous l'avez proposé vous l'avez pas proposé puis en fait elle colle pas exactement à l'appel à texte mais il faudrait il n'y a pas besoin de changer grand chose pour qu'elle colle en fait oui, ça, euh, ça, arrivé faut, aussi. Ça, peut, ça peut être euh, l'environnement ça peut être euh, la fin un petit truc ou la façon dont ça se passe pour ajouter les moins d'une dizaine de lignes et, et finalement ça marche pas plus mal qu'ailleurs et puis, il y a le travail de l'éditeur ou de l'anthologiste derrière qui peut te dire, t'as trop aussi. Et puis, c'est drôlement intéressant ce dialogue-là. Hein qui te dit, ouais, ta nouvelle, elle ne colle pas parfaitement, mais à mon avis, tu pourrais faire ça. Alors, tu n'es peut-être pas complètement d'accord, mais il y a une discussion qui, que je trouve très, très fructueuse. Ça, ça va arriver aussi. Hein, ça. Et très importante, pour moi, ça fait partie du, du processus de professionnalisation. On commence tout seul dans son coin, et à partir du moment où on est remarqué, on peut travailler avec des gens. Moi, je, je suis demandeuse de travail sur mes textes. Et le, les, les éditeurs avec qui je travaille le, le staff euh, ont parfois affaire à des personnes qui estiment qu'elles ont, elles ont déjà trouvé la bonne manière de faire et qu'il n'y a rien à changer. Moi, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de, voilà, de, de, de m'enrichir de ce regard. Évidemment, ça signifie qu'on a confiance en la personne. Ça signifie qu'on a des connexions euh, suffisamment forte et qu'on a un respect de ce qu'on est. Je ne demande pas qu'on vienne me réécrire mon texte, mais <rire> je veux bien qu'on me pousse euh, dans des directions où, où il y a un potentiel que j'ai pas du tout, euh, pas du tout exploré. Donc accep accepter de travailler pour moi, c'est euh, accepter de progresser. Moi sur les sur les nouvelles, en fait, euh... alors sur les romans je serais un petit peu différent. Sur, sur les nouvelles, j'ai pas trop cette sensation là, euh, la sensation que décrivent qui euh, et et Timothée, euh, en fait, j'ai très rarement et très peu travaillé avec quelqu'un sur une nouvelle. Euh, la, la, la seule fois où j'ai vraiment essayé de le faire, euh, bon, ça ne s'est pas forcément très bien passé dans le sens où euh, ce que l'éditeur avait, avait en tête, pour moi, affaiblissait la nouvelle, en fait. elle la rendait plus claire mais ce qui fait qu'on comprenait la chute justement très vite. Donc finalement, j'ai trouvé qu'il valait mieux arrêter ce processus. C'est avec une seule fois, alors c'est pareil, hein, je serais comme Timothée, je ne citerai pas, mais, mais d'une manière générale, euh, je me rends compte que sur le travail de, de, de, des anthologies, moi j'ai finalement pas énormément de, moi, pas énormément de Alors je regarde mmh. si on a des interventions qui nous arrive de l'extérieur. Euh, en attendant, j'aimerais bien qu'on revienne parce que personne n'a répondu à ma question sur les supports. On a évoqué euh, Bifrost. Alors, moi, j'ai eu une, une nouvelle dans un Bifrost. Voilà. Euh, Galaxy, j'ai pas mal publié dans Galaxy aussi. Les anthologies, donc euh, où est-ce que vous trouvez vos appels Comment vous vous tenez au courant est-ce qu'on vous contacte pour vous demander des textes Moi, c'est plus ça, on me contacte pour demander des textes. Bah, je t'avoue, là, ce n'est à... pas que je sois passé à autre chose. Mais bon, là, j'ai été sur plusieurs romans. Après, j'ai été sur l'énorme le... travail sur Fritz Leber. Et ça fait un petit moment que je n'ai pas écrit de nouvelles. J'en ai promis une, justement, pour une ento euh, qui... qui me parle beaucoup. C'est Marmite et micro ondes qui, qui... qui crée une ento papier. Ah, mais y aussi, que... ah, oui, oui, oui j'ai vu qui était, c'est vrai, c'est vrai. Finalement, ça ne se fait pas chez Rivière Blanche, apparemment, mais parce que Rivière Blanche a des soucis. Mais euh, j'ai trouvé ça génial, parce que c'était, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'était un webzine qui était de science-fiction culinaire. Et donc, il y avait des choses. Euh, c'était un bonheur. Tu fais partir en, en fantasy, tu pouvais partir en fantastique. Et euh, ouais, j'ai eu deux textes dans cette, dans cette revue que j'ai adoré. J'étais très triste, que ça s'arrête. et micro, c'est de rêve. Et donc, voilà, ouais, ouais, c'était vraiment très drôle. Je me rappelle que, que Karim Berouka avait fait dedans le guide intergalactique de la pizza. Et tu avais des pizzas extraordinaires. Franchement, c'était très, très drôle ce qu'il faisait. Hein, et, et, et globalement, voilà, la revue. Et euh, les supports, bon, donc moi, je ne suis, je suis plus trop au courant de ce qui se fait comme support. Euh, Est-ce qu'Angle Mort existe toujours à Wellyne euh, ben, En sommeil, mais ça existe ah bon. encore. Ils sont voilà. en sommeil, mais ça existe Bon après il y a Solaris, qui est une revue québécoise. Je n'ai jamais réussi à placer un texte chez eux. J'ai euh, jamais essayé, peut-être que je devrais. J'ai essayé dix fois, et dix fois j'ai essayé. Hein. Mais c'est pas grave, hein, les nouvelles, voilà, c'était des nouvelles. Qui... Et, mais bon, plutôt maintenant, voilà, on vient de demander une nouvelle. Mais pendant très longtemps, bon, je suis passé beaucoup par les fanzines. Il hein, y avait.. Euh, pff, je ne sais, je sais, je sais plus trop ce qui se passe maintenant dans le monde du fanzina, voilà, dans le fandom de ce côté-là. Et je regrette un peu parce que j'aime bien ce côté fourmillant, ce côté un peu bricolé, mais c'est il euh, y, y a un côté très réjouissant dans, dans le fanzine. Il y a Géante Rouge, hein, qui est un genre de fanzine, même si c'est semi-pro, on va dire, hein, qui, euh, qui prend des nouvelles quand même. Je, ça continue, Géante Rouge, je crois. Oui, ça continue. Avec Pierre... Euh, et Pierre, en plus, c'est très ouvert. J'aime bien pour ça, c'est-à-dire qu'on peut, on peut proposer des trucs complètement farfelus, mais même dingues. Euh, ouais, pas de souci, quoi. Ça, ça lui va. Alors que dans d'autres vues, dans d'autres zines, même dans d'autres zines, ce serait pas évident. Donc moi, je suis peut-être pas le meilleur pour en parler, quoi, de, de où placer ces textes actuellement. Bah, je, moi, c'est pareil. Hein, c'est beaucoup de commandes, euh, ce qui est pas mal, hein, puisqu'effectivement, euh, le temps qu'on passe à chercher, à trouver des choses qui vont nous correspondre c'est un peu embêtant mais je sais qu'il y a des, des forums assez actifs on cherche appel à texte sur Google on en a quand même une liste oui, et c'est intéressant ne serait-ce que pour avoir des, euh, des idées de thèmes même si on ne compte pas envoyer ça peut être intéressant aussi de, de piocher des contraintes là dedans mmh. voir ce qui se fait de voir sur sur quoi les gens ont envie de réfléchir et euh, voilà, rien que comme déclencheur je trouve que ça peut être intéressant euh, de regarder ce qui se fait comme appel à texte puis ça parle un peu de la société mais bon parce que... c'est on sort de l'écriture. Bah, toi, Guillaume, comment tu en es venu euh, je, tu, tu as publié euh, chez Galaxy euh... Oui, euh, je parmi.. Euh... Pardon, je t'interromps. Non, vas-y, je... En fait, la question, c'est vraiment de savoir où as-tu publié tes textes et comment as-tu trouvé comment ouais. as-tu trouvé l'entrée ouais. OK, alors je ferai rapidement euh, essentiellement par les appels à texte. Effectivement, dès que tu google la question, euh, ensuite, la plupart des, des magazines en activité en font régulièrement. Euh, je participe depuis, ça va faire la troisième année, je crois, au prix Alain Lebucy. Euh, et là, c'est plutôt free for all, comme il n'y a pas de thème. Euh, on envoie ce qu'on veut euh, tant qu'on est dans la contrainte d'espace. Euh, euh, et sinon, euh, j'ai récemment publié chez euh, HPS un hein, papier froissé pour un appel à texte, euh, et euh, chez Eterval, hein, qui avait fait aussi un appel à texte. Voilà. Je pense que c'est une bonne façon, euh, pour moi qui suis encore relativement jeune dans la profession, euh, de se faire la main, d'essayer, même si on ne les envoie pas, euh, de s'inspirer de, de du thème et d'essayer de voir où est-ce que ça nous mène. Ah, envoie, bon, bon, bon, bon, envoie, toujours. c'est... J'ai fait comme ça, hein. Je vais dire, moi aussi, je me suis fait là-bas, voilà, sur les fanzines et euh, sur un certain nombre de nouvelles, quoi. Oui, ouais, bien sûr. Et, et Anthony, ne payez toi, pas tu... pour être publié, ne payez pas pour être publié. Ah, oui, oui, pas, pas je pour dis. être publié, vous devez être payé pour votre travail. Euh, on a très peu de temps, c'est pour ça que je le dis maintenant. <rire> ça <rire> me paraît important. <rire> oh, non, oui. euh, voilà, si Loïc et Anthony ont quelque chose à ajouter en termes de support, euh, des supports que vous connaissez, euh, des, des bons plans. Pour nos auditeurs, on est preneurs. Alors, en, en quelques mots, euh, non, il faut. Je pense que quand on commence le, le monde des webzines, le monde des fanzines est, euh, est un monde super. Euh, je, je continue à travailler avec, euh, avec certains d'entre eux parce qu'en fait, euh, plutôt que de regarder quel est l'éditeur ou la structure, je vais regarder l'appel à texte. Donc, j'ai un peu ce, ce, <rire> ce défaut-là. Euh, mais pareil, on parlait d'Etherval, Éterval, Éterval c'est une super revue. Ils sont, ils sont super pros. Il y a Moët et Légende qui a un statut, euh, qui a un statut alors, amateur, on va dire, dans le dans le random, mais qui a une, une revue d'une qualité euh, exceptionnelle. Et en fait, euh, on a envie de travailler avec ces gens-là parce qu'ils sont bienveillants, ils font des retours, euh, des retours très très très sympathiques. Et euh, voilà, si je peux donner à des auteurs qui se lancent euh, un ordre de grandeur et pour revenir sur les refus, euh, moi, j'avais travaillé avec Songe du Crépuscule et Traversé norrique au tout début. Et ensuite, euh, entre la première publication web et la première publication papier, c'est s'est écoulé trois ans trois ans de refus, donc euh, les nouvelles ont continué à, à prospérer. J'ai continué à progresser grâce au monde du WebZina et du Franzina. Et du coup, c'est euh, top pour pouvoir, pour pouvoir commencer. Juste, alors moi j'ai un tout petit tuyau. Si quelqu'un cherche à, à sortir un recueil de nouvelles plutôt fantastique, il y a un petit éditeur formidable qui s'appelle La Clé d'Argent. C'est Philippe Gindre, c'est un gars qui est dans le Jura. Et qui vous fait des recueils de 6, 7, 8 textes. Alors, vous n'êtes pas payé, mais par contre, il vous envoie un gros paquet de vos propres. Vous êtes payé en exemplaires, en quelque sorte. Et ouais. c'est bien, et c'est un gars formidable, en plus, pour travailler avec. Juste pour, voilà, tu demandais des tuyaux, ben, c'est le seul que j'aurais en tête, là. Des tuyaux, Loïc, pour qu'on termine là-dessus euh, Non, je pense que qu'en en effet, en, en, tapant, euh, en tapant après la tête sur Google. Euh, il y a quand même beaucoup de beaucoup de choses qui existent euh, moi je me rends compte que souvent je le retrouve dans ce que dit Anthony c'est-à-dire que je suis plus intéressé par l'appel à texte en lui-même que par la diffusion euh, alors maintenant demain si euh, si Gallimard lance un grand truc euh, je regarderai peut-être un petit peu plus en détail même si euh, même si l'appel à texte me, me plaît un peu moins mais mais c'est vrai que je réagis plutôt à l'appel à texte que, que à la structure en elle-même euh, je pense qu'en effet euh, ces sites, il y a des groupes Facebook aussi qui existent, euh, sont vraiment une mine de, de possibilités pour, pour les auteurs débutants. Et en conclusion de mon côté, en tout cas, je, je reprends le point de, de Katie. Euh, vous n'avez enfin, pas à payer pour être, pour être édité. Vous pouvez ne pas être payé beaucoup, ça ok, vous pouvez être payé en exemplaire, admettons, mais en tout cas, vous n'avez pas un centime à débourser quand vous, quand vous êtes édité euh, et a fortiori pour une nouvelle. Mais, mais, même chose, bien sûr. Bien, je crois que nous arrivons à la fin du temps imparti. Euh, pas spécialement de questions du côté du public. En tout cas, c'est toujours un plaisir de parler de la nouvelle. On parle de format court et puis on pourrait en parler euh, le temps d'écrire une trilogie. Donc c'est amusant. C'est un paradoxe. <rire> ah, ben, c'est un joli paradoxe pour terminer, je pense. Bon, ben, merci tout le monde. Hein. Et...